Bonjour à tout le monde, je, je mets ceci en forme de vidéo parce que euh, je suis en pleine consultation donc euh, il y a des choses que je suis en train de dire avec cette dame et je voudrais partager avec vous Vous avez beaucoup l'emprise euh, de votre entourage et votre entourage vous a... vous avez grandi dans une case vous avez connu Dieu en pensant que Dieu euh, a besoin de votre, euh, de votre humilité, de votre... Euh, vous devez être pieux. Donc, madame que j'ai devant moi, elle entre. Aussitôt qu'elle entre, je, commence, je ressens très fortement l'esprit d'un de ses ancêtres qui est en train de... qui veut lui parler. Quand je commence à lui dire ce qu'il y a dans son, sa, sa vibration énergétique, elle me dit « Ah, si Dieu le veut. » Que si Dieu le veut. Ah, si Dieu le veut. Malheureusement pour vous, vous êtes trop chrétien. Vous êtes trop chrétien. Le christianisme ne va jamais t'apporter quelque chose. Dieu veut ton cœur. Il veut ta foi. Il veut l'action. Il veut l'obéissance. Et quand on dit l'obéissance, même ce n'est pas l'obéissance au commandement qu'un pasteur a mis. Il vous a dit, okay, quand tu fais, il va dire que oui, c'est bien ça, ma fille. Il va cocher la case. C'est pour ça que vous êtes pauvres. You're broken busted. Vous cherchez l'argent, vous ne trouvez pas. Parce qu'on vous a donné des cases. Reste ici, là. Reste là-bas. Tu es déjà resté sur la toute ta Tu es resté, ça t'a donné quoi le pasteur vient, oh, tu as nettoyé l'église aujourd'hui. Oh, c'est bien, tu vas aller au ciel. Tu vois, le soir, je n'as pas de quoi manger. J'ai parlé avec une dame aujourd'hui que j'ai consultée plus tôt dans la journée. Bonsoir, les Ivoiriens, bonsoir. La dame a peut-être 45 ans ou 50 ans. Hein? Ça fait quoi, 26, 27 ans qu'elle est mariée? Elle me dit, tu sais, mon mari n'aime pas le luxe. J'aime le luxe. Elle me dit, j'aime les bonnes choses. Que je n'aime pas souffrir. Vous devez identifier vos cases. Moi-même, j'ai les cases, j'ai les cases, les cases familiales. Les familles qui sont mis dans les cases. Les dragons qui connaissent mis dans les cases. Et voici comment on voit vos cases là. Quand on te fait un compliment, oh wow, franchement wow, tu parles bien, tu pourrais être une bonne oratrice. <rire> Dieu, si Dieu le veut. <rire> tu crois que Dieu va venir? Voilà, j'ai fait le direct, non? Pourquoi Dieu n'est pas venu cliquer? Pourquoi tu n'es pas venu cliquer sur le téléphone si pour le direct? Pourquoi c'est pas Dieu qui parle ici là? Ce que tu as mangé à là, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Si elle me dit, ok, quand tu tiens le téléphone d'une main Prends l'autre main, tu le poses ton front Tu me dis, c'est Dieu qui va soulever la main pour mettre ton front Si Dieu le veut Si Dieu le veut Pardon Je vous en prie c'est parce que je, je, les témoignages Les cinq derniers jours Je ne voulais pas vous dire le nombre de témoignages des femmes que Elles ont seulement écouté ce que j'ai dit Elles me disent, maman, seulement ma façon de penser a changé Tu as déjà 50 ans Tu es encore dans les cases des gens C'est à quel âge que tu vas réaliser tes rêves On t'a même dit que tu n'as pas droit de rêves Que c'est les rêves de Dieu Et Dieu passe par qui? Il passe par le pasteur La Bible dit que Dieu va te donner les désirs de ton cœur, pas les désirs du cœur de ton pasteur. Les désirs de ton cœur. Beaucoup d'entre vous, vous ne laissez même pas votre cœur vouloir quelque chose. Dès que tu vois une belle voiture, une Cayenne blanche là, avec les sièges blancs. Ah! Tu ne vas jamais conduire ça, ne t'inquiète pas. Comme tu crois que Dieu va te donner le rêve. Rien n'est possible sans la volonté de Dieu, non? au tu vas, tu vas te bloquer, tu as compris? Va te bloquer. La volonté de Dieu, c'est que tu que moi je prospère. Tu veux, que tu restes dans ta pauvreté là-bas? Donc vous pensez que Dieu, il vous aime, il déteste d'autres personnes, il parle leur donner les Cayennes, les jets privés. Vous qui l'aime là, il vient, il vous donne les petites maisons en carabotte. Et petit boulot de secrétaire d'administration. Donc c'est tout l'amour que Dieu peut te donner là-bas. Ma chérie, si un homme t'aime, il ne peut pas te donner l'argent. Check encore bien l'amour là. Je vais vous gifler sur ma page. Je vais faire l'application qui gifle les gens avec votre téléphone. On vous dit laver, vous avec le sel. J'ai rejeté beaucoup d'entre vous dans mes consultations. Parce que vous ne vous lavez pas avec le sel. Comme tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu... Tu prends le taxi, tu paies 250. Les gens conduisent les voitures de 100 millions de francs, c'est pas. Tu penses que tu viens accompagner les gens sur la terre? Hein? C'est tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as appris le 30 ans, non? C'est en quelle année que Dieu va te donner la voiture qui coûte 50 millions? Ça va venir du ciel, ça va tomber comme ça, là. Tu as vu ça, non? Ça vient comme ça. C'est comme ça que Dieu donne les choses aux gens, non? Non, si Dieu le veut. Hey. ah, on ne sait jamais. Hey, ah. Voilà. Bon, tu as 45 ans aujourd'hui, non Tu as 45 ans, non Continuez. Bonsoir, le roi Roland. Continuez. Moi, je vous dis toujours, si vous ne pouvez pas venir à mon service. Vous ne venez pas à l'église parce que vous êtes travaillé. Vous serez mon meilleur agent. Mon meilleur. Donc je vais parler, je vais prêcher à l'église. Je vais dire, il faut faire comme Jean, Jean, Jean. Vous voyez, elle n'a pas le temps de venir à l'église. Elle n'a pas le temps de venir à l'église. C'est ça que je veux. Alléluia. Personne ne dit Amen à l'église, c'est vide. Parce que vous me suivez tous en ligne. Parce que tu es à Dubaï en affaires. Tu te connectes seulement en ligne pour voir. Et tu ne vas même pas en direct. Tu vas en différer parce que quand il faisait en direct, tu étais, en, tu étais dans le meeting. Je vous en prie. Écoutez, c'est le travail de chacun. Comme je vous parle là. J'ai des gens qui sont en train de manifester ça dans leur vie. Mais il y en a que vous allez m'écouter encore pendant un an, vous n'allez rien faire. Vous serez toujours dans la même maison, avec le même mari ticone. Les mêmes enfants ticone. Même patron ticone là. Quelqu'un m'a dit qu'en trois mois, son chiffre d'affaires est multiplié par 100. Tu es toujours sous ton salaire de 200 000. L'année passée, était dans, dans, dans 1 million le mois. L'année, c'est dans combien 15 millions le mois. Arrêtez avec la fausse humilité, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Monsieur Noudji Badoum, si ta femme ne se lave pas avec le sel, je ne vais pas la consulter. Bon anniversaire. Et long, Léandra, bon anniversaire. Hum. Vous, vous ne savez pas comment vous êtes bloqué jusqu'à ce que tu commences à dire que oh, je veux me marier. Tu rencontres un gars qui te dit que viens pas s'installer dans un autre pays. Ta famille va commencer dire, tu pars où Eh, hey, tu pars où Bonjour la reine Chana. Que tu parles Non, non, non, non, non, non, Tu vas échouer là-bas. C'est là que tu vas voir que les gens de ta famille là ne t'aiment pas. Depuis que je suis rentré ici, je vois les dons. Je n'ose même pas te dire tes dons. Parce que tu fois comme en ça fait. Eh hey, hey. hey, Dieu. Hey. On se fait l'argent avec nos dons. Voilà comment les choisis fonctionnent. On se fait l'argent avec nos dons. Maintenant, si je ne connais pas tes dons, si tu as rejeté tes dons, parce que quand on vient en oh, tu wow tu cuisines bien, tu devrais ouvrir un restaurant. Ah, ah, tu sais, si Dieu le veut, non, si en une semaine, cinq personnes te disent que tu devrais ouvrir le restaurant, voilà Dieu qui est en train te parler. Voilà Dieu qui est en train te parler. <rire> Divine sagesse, tu n'es pas pu à l'église. <rire> Vous allez partir. Quand le prêtre va prêcher, tu vas dormir. Tu vas dire que non. Ce que j'écoute sur Facebook, là, c'est sucré. <rire> voilà Dieu qui est en train te dire que, gars, ouvre le restaurant avec tes dons. Je veux d'abord avec mes papiers. Si j'ai mes papiers, après je vais partir, je vais fréquenter pendant 5 ans. Après les 5 ans, je vais chercher le travail pendant 12 mois. Ouais, Seigneur. Tu vas faire 7 ans. En 7 ans, si tu commences à préparer dans ta maison aujourd'hui, dans ta chambre, ton petit côté que tu, tu avais les gens là. Tu sais comment tu veux développer ça en 7 ans Je vais vous libérer de votre, de votre tête. Là. Je, pour les orphelins et les orphelines, je vais devenir votre mère. Je vais devenir votre mère. Il y a des gens qui me contentent, qui me disent que je t'adopte, que tu es devenue ma mère. Je dis oui. C'est arrivé, que tu es devenu mon enfant. Je dis oui. Un parent, c'est celui qui vous êtes le reflet de ce que les parents ont dit de vous. Maintenant, je vais venir dire des paroles différentes sur vous. une panette je regarde tes commentaires tu as 70% retiré sur ma page il faut continuer seulement j'ai le j'ai le doigt facile pour vous bloquer sur ma page maintenant vous devez développer un amour de vous. Si je te dis que ce que tu fais peut libérer la Côte d'Ivoire, tu, tu vas me dire Ah Une petite femme comme moi. Tu dois croire. Quand, dans la Bible, quand Dieu appelait quelqu'un, allez voir l'histoire de, dans, dans Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Dieu l'appelle. Et il était en train de partir pour recorter quelque chose en cachette. Il arrive, l'ange lui dit, oh, va y en guérir. Il dit, euh, qui ça? Il était le dernier de sa tribu. Sa tribu était la dernière des tribus. Oui, la reine Tchana, tu es maintenant mon enfant. Alors comme tu as dit, je suis devenue ta mère. Il récite au oh, salam, mince. L'ange dit que c'est à toi que je parle. Vaillant, guerrier. Allez lire ce passage-là à nouveau. Il dit à. Euh, euh, il dit. Il dit à l'ange que tu sais quoi. Si je suis vraiment vaillant, comme tu as dit, j'arrive. Que j'arrive. Joyce Massimo, vraiment. Hum, votre part d'église où on force les gens à vendre le truc à la maison pour faire les offrandes. Là. Il part, il cherche une offrande à la maison, il vient, il donne à l'ange. Allez, lis Juge, chapitre 6. L'ange mange. Quand vous parlez des offrandes, il était conscient que si quelqu'un m'apporte une nouvelle qui va me sortir, si on m'apporte une nouvelle qui va me sortir du trou là où je suis, la personne s'y mérite une offrande. Quand il apporte l'offrande, l'ange double encore, il te donne encore l'autre. J'ai des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils viennent me, pour me voir ici-là. Ils m'apportent les cadeaux. Maman, les cadeaux là, j'ai reçu le cadeau. Je me suis en train de parler seul. Il y a un qui m'a apporté le pain. L'autre m'a apporté le vin. L'autre m'a apporté quoi encore là. Je reçois le cadeau et je me suis en train de prophétiser sur la personne. Après ça, la nuit là même, il est parti renverser l'hôtel. Que son père avait construit. Il a pris un bouc de son père, il a acheté deux boucs lui-même, les taureaux, pardon. Allez, lis. Juge chapitre 6. Il a offert, quand il a fait l'offrande, comme ça, le cœur des habitants a changé. Il a commencé à les diriger. Je vous parle souvent du pouvoir de l'offrande. J'ai vu ça dans la Bible. Les sacrifices d'animaux. Allez, lisez l'Ancien Testament. On oh, ben pensait que oui, comme Jésus est venu, là, tout aboli. Oui, c'est fini. C'est les, les paresseux qui pensent ça. C'est les paresseux. Que Jésus a déjà tout fait. Tu te couches à la plage, tu mets les mains comme ça en haut. Jésus, t'as déjà tout fait, Jésus. Soyez-vous êtes tout bloqué. Vous allez vous moquer quand moi, il dit ma chose. J vous, j vous, j je ne marche pas, je ne passe pas par deux chemins. Je vous dis. Si on demande, tu as, la dernière fois où tu as fait un sacrifice, c'était quand Ah, le sacrifice, c'est quoi hein? C'est pour ça que tu es bloqué, non Continue dans ton blocage. Viens m'écouter comme la, la télé. Vois la télé. Tu sais que quand tu regardes la télé, tu, tu n'es pas obligé de faire ce que la télé dit, non. Tu vois seulement la télé, après tu vas te coucher, tu dors, non. Continuez. Il y a les vies des gens qui sont changées avec la télé, la même télé que vous regardez ici. Vous devez maintenant accepter. Accepte qu'il y a quelque chose en toi qui peut changer les vies des gens. Effectivement, en vrai, tu peux utiliser les produits, ta vie se complique encore. Ça veut dire que tu n'as pas de blocage, c'était blocage plus, plus, plus, fois 7. Ça veut dire que tu n'as pas de blocage, là, il y a 7, 7, plus, plus, plus. Et parfois, les entités-là veulent te décourager. On sait que dès qu'on va insister, il y a une, une dame, elle, elle me dit que avant d'arriver ici, elle est partie pour le transfert. Elle a déposé 100 000 par erreur dans le compte de quelqu'un. Parce que ces esprits-là savaient qu'elle venait ici. Et il fallait que quand il vient qu'elle n'ait pas l'argent. Elle est arrivée à seulement qu quelques produits. Elle dit que vraiment, maman, je lui dis que ma chérie, si tu ne m'écoutes pas bien, tu ne m'écoutes pas bien. Laissez mon ivoirien de ce matin, s'il vous plaît. <rire> si tu, je lui ai dit à la femme que si tu m'écoutais, quand ton argent est parti dans notre compte, tu devais prendre, tu te mets d'abord, tu déclares, parce que vous dit, vous êtes le Dieu de votre vie. Tu dis, je ne peux rien perdre. D'où l'importance de payer sa dîme. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes. Je fais mon lavage. Là où cela je suis, j'ai en fait, checké toutes mes cases. Je commande à l'agent de revenir. Tu, tu as le don dans ta poche. Tu prends, tu marches. Tu parles. Tu finis, tu prends le numéro de la personne, tu l'appelles. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous avez pris mon argent par erreur. J'ai déposé par, par erreur dans votre compte. Est-ce que vous pouvez me renvoyer, s'il vous plaît Ça m'est arrivé une fois, la personne me renvoie. Il a même encore pris son argent pour monter les frais, sur ça, pour m'envoyer. Il dit que non, prends 5 minutes pour m'envoyer. Me le reste, elle dit que non, non, je vais t'envoyer. Elle a encore pris ses frais d'envoi. Elle a de m'envoyer. S'excuser même encore. Tu dois déclarer qu'il ne doit pas avoir de pertes dans ma vie ni dans ma maison. Des no lost in my life. Maintenant, cet l'argent-là part, tu, tu dis à la nature que comme je relâche l'argent si la personne ne me renvoie pas. Je reçois cet argent multiplié par 10 ce mois. Je paye ma dîme déjà, donc je ne peux pas perdre. La grâce du mien, faites attention quand vous partez faire vos sacrifices. Parce que vous avez les familles, Ne partez pas quand il y a tout le monde de la famille. Moi, il vous dit, conseil de Tata. C'est d'être sacrifices, tu partir seul. Personne ne connaît même que tu es faire Vos bon, familles, ticon vous ne connaissez pas leur cœur sur vos choses. Quand c'est la raison, réunion familiale, tu as les oncles tu as les tantes, les cousins, les cousines, tu ne connais pas qui a le cœur sur toi. On a bon entendeur. Salut. Vous ne devez pas rester comme ça sans faire des choses. Vous ne devez pas. Bon, je vous ai beaucoup dit dans le, dans le direct si. Maintenant, si vous pensez que vous allez tout dire, ah, c'est quand Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il y a même des musulmans qui m'écoutent. Ce que je dis là, ça n'a pas de religion. Parce que la dame avec qui elle parlait, elle était musulmane. Elle me dit, ah, comme je suis musulman, elle dit que ma chérie, tu crois que Dieu connaît la religion Dieu ne connaît pas musulman bouddhiste, gne, gne, gne. il ne connaît pas, ça il connaît la foi. Il connaît la foi, point à la ligne. Trésor Simi, voilà les numéros là-bas. Envoie ton argent dessus. Tu me fais une capture d'écran. Je vais bénir ta dîme. C'est tout. Si elle ne bénit pas vos dîmes, sachez que vos dîmes sont bénis. Dès que ça touche mon compte là, vos dîmes sont bénis. Certains m'écrivent sur le 693 et je vois, je fais la prière pour eux. La reine Liliane Chana, je ne peux que dire ici, non. celui qui veut faire fait, Tu vas créer. Oui, ta famille, qu'ils ont même d'ailleurs préparé les choses sur toi. Les familles, ticones. Vos plus grands problèmes viennent de vos tantes et de vos oncles. Parce que quand oh. vous grandissez, ils avaient les, les, les paroles qu'ils ont dites sur vous. Et c'est pareil pour toi. Tu as beaucoup de paroles qu'on t'a dit dans ta famille. C'est ça qui t'a mis dans les cases. Tu as beaucoup de cases sur toi. C'est pour ça qu'elle va te laver, là, il y a des choses qui vont... Il y a des trucs sur tes bocages, sur tes bras, qui doivent quitter. Vous avez des gens qui vous ont élevé, par exemple. Tu as une tante avec laquelle... Moi, j'ai grandi avec une tante. Quand elle voit que tu as adulte, elle check tes statuts tout le temps. Elle check un peu. Le temps en tête, elle te guette un peu. Fais comme si elle veut t'aider. Maintenant le jour où tu vas commencer à t'ouvrir, ouvrir tes ailes vraiment, ah, je savais même déjà ça de toi depuis. Pourquoi tu ne m'as jamais dit si tu savais ?» Si tu savais, pourquoi tu m'as jamais dit Pourquoi tu m'as jamais vu qu'elle souffrait quand elle avait 15 ans, 20 ans Je souffrais pour trouver ma voie. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ma fille vient sur toi ici Que ta mère avait tel don, les dons qui te dérangent, là ta mère avait ça. Payez vos dîmes même quotidiennement. Eh. Tu as 5 000 qui entrent, tu payes la dîme le soir. 50 000 ans, tu perds la dîme. N'attendez pas le mois. Tu perds la dîme tout le temps. Certaines de ces personnes-là connaissent. Pardon. Parce qu'ils ont vu votre père ou votre mère grandir. Ils connaissent que vous avez les dons que vos parents avaient. Si vos parents sont déjà décédés. Maintenant, quand ils vous observent, ils ne veulent pas que vous sachiez que vous avez ces dons-là. Je vous dis, moi, hoha. Maintenant, ils ne savent pas pourquoi vous demandez de vous leur approbation. Vous n'allez pas mourir. Vous me comprenez Comme oh, si tu n'as pas fait ça, personne dans notre famille n'a jamais fait ça. Tu vas mourir. Hum, hum, puis laisse tout ça. Si tu as un revenu de 100 000, ta dîme, c'est 10 000 francs. Donc, si tu as un bénéfice de 100 000 ou de 50 000, si c'est 50 000, la dit c'est 5 000. Beaucoup de vos anticône et onclicones là. Beaucoup d'entre eux. Et les combats qu'ils avaient avec vos parents, ils vont avoir les mêmes combats avec vous. Je vous dis moi. Oh. Hmm. Certains, de, certains étaient jaloux de votre mère ou de votre père. Bien jaloux. Dès que le père meurt comme ça, ils font. ils sont un peu contents dans le cœur. Quand tu grandis chaque jour, on t'insulte. On te dit les paroles, on te frustre. On te frustre. Tu as besoin de direction. Il faut aller faire une offrande ou un sacrifice sur toi. Personne ne fait. Personne ne fait. Te voilà maintenant, tu tombes sur ma page. Tu commences à te rendre compte que. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait sur toi. Tu commences à faire un à un. Un à un. Un à un, tu fais. Tu pars, tu fais ça. Tu pars, tu fais ça. Tu fais. Ton énergie commence à monter. Même la parole. Écoutez, quand vous allez commencer à briller, vous allez voir, non? Certains vont venir vous dire Oh, Ard, cache. Le jour de ton mariage, c'est là que tu vas voir. C'est le jour de ton mariage que tu vas voir. Les enfants sont pas encore mariés. Toi, tu viens tu te marier. Tu es l'enfant de leur petite sœur. Hmm. Tu crois que tu pars où? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des choses spirituelles que quand tu fais... Hein, même si on te déteste n'importe comment. On va faire n'importe quelle pratique. waka, Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et à l'ultime. Donc, il y a les sacrifices. Il y a l'ultime. Le genre quand tu fais l'autre là. Pas te coucher, tu dors. Et je vous dis, n'oubliez pas votre dîme. Ouais. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Analysez. Analysez les gens autour de vous. Certains ce sont vos maris de 20 ans là. Ça fait 20 ans que tu avais lui. Chaque fois, c'est ton agent qui sort pour aller faire ses business. Dès que tu as mis l'argent dans le business, tu ne dois plus lui demander 5 francs. Tu ne peux pas demander les comptes de la journée. C'est ton argent que tu avais pu lancer dedans. Hein? Ok chérie, est-ce que ça avance comme on avait prévu? Non. Dès que ça finit tout, il devient encore te voir. Il sait qu'il va passer 6 mois à la maison, tu vas commencer à dire que ouais, sort, tu vas faire quelque chose, non. On t'a attaché avec lui. On t'a attaché là-bas. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Attendez. Vous nous allez dire... Ma Bouche là que ça sort, tout ça. ça va seulement ça de sortir, ça va que parler parce que vous devez vous réveiller. La famille africaine est méchante parce que les africains sont bêtes, parce que vous êtes bêtes, vous ne faites rien. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y en a parmi vous, quand même, vous lavez le sel, vous ne faites pas. Ça fait trois mois que je te suis. Tu te laves avec le sel. Euh, tu as acheté ton kit. Tu as utilisé. Non, c'est sur ma table de chevet. est. écoutez, le Dieu de restauration qui m'a appelé là, écoutez. C'est un truc que Dieu m'a montré, Et quand il m'a montré, j'ai vu comment ça commence à se dans ma vie. Il m'a dit que il va restaurer les années que la sauterelle a mangé. Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'à 26. Allez, lis. Ça veut dire que si ça fait 15 ans, tout l'argent que tu vas avoir en 15 ans, c'est des 5 000 euros chaque mois. Accumule, tu multiplies 5 000 fois 12. Tu fais les 12 à la fois 15 ans. Je t'assure. Écoute ce que je dis. Dans les 12 prochains mois, l'argent l'argent va venir dans ta main. Je vous dis parce que je vois comment ma vie a été s'est passée. Moi-même, j'ai été bloqué. Et généralement, tes souffrances, quand vous, vous demandez que c'est quoi mes dons, c'est quoi mes dons. Généralement, tes souffrances, ça de devenir tes âmes. Tes âmes par lesquelles tu vas délivrer les gens demain. Myriam, j'ai pris du poids, ça me plaît. J'ai les fesses maintenant. Hein. Ma chérie, le Jacob me drague, le, le degré, c'est n'est pas encore vu ça depuis. Comme tu dis que j'ai pris du poids, là, ça me plaît. Ce matin, même dans le direct, un monsieur m'a dragué dans mon hôtel jusqu'à... moi pour ce que Vous avez vu le direct du matin. Non, ne vous inquiétez pas, mon poids me plaît. Elle ah, me plaît, moi. J'ai mangé bien, je dors bien, je vis bien. Vous avez suivi. Vous devez apprendre à vous aimer. Jusqu'à toujours raison, la vie est bien. Toi, même, tu ne te poses pas la question que hey, le mal vient où. Tu vois, là, que tout va bien, un mois, deux mois, tu commences à dire que ah, un problème arrive. Un problème, vous allez chercher au bon, vous n'allez pas voir. Vous n'allez chercher, vous n'allez pas voir. Le tout, c'est que vous allez monter. Vous n'allez plus tomber. N'écoute plus ta soeur, la grâce. Il m'a remis mon chargeur. Où? Pardon, laissez comme ça. Écoutez. Vous devez comprendre que le tout si, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des blessés de guerre. Tu as, tu étais le premier à partir de, de, de, de, de ta famille à partir en Europe. Tu arrives en Europe, ça a 20 ans. Ils ont dit que comme tu es parti, là, tu as fait 15 ans avant d'avoir les papiers. Et te voilà, tu as fait 15 ans avant d'avoir les papiers. Tu as souffert jusqu'à tout ton souffle. Ta souffrance est finie. Je suis venu vous dire que les 12 prochains mois, je vois souvent ça là, les femmes font les cadeaux. Elles savent me donner les choses et que mamie, pardon, laisse. Depuis que je te connais, le genre d'agent qui a tenté d'entendre ma main là. Est... <tousse> hmm. Maintenant, quand ça va, le... avant quand vous montiez, vous ne savez pas ce que vous devez faire pour vous stabiliser. Du coup, tu montais, on t'appelle, on prend ton argent. On t'appelle, wow, wow, wow, chantage. On prend, on prend. On t'appelle, on te menace même, on te dit les faux trucs. Finalement, ta tête tend ta tête, ça commence là-dedans, tu tombes. Les grands maîtres Akuba, Akaba, Nous tous sont les grands maîtres. Quitte avec ça. Je veux que tu comprennes que maintenant, tu as des trucs spirituels que tu vas apprendre. Ça va te stabiliser comme les escaliers. Tu es au niveau 2. Le mois prochain, tu es au niveau 3. Après, tu es au niveau 4. Tu ne rentres plus jamais dans le niveau précédent. Plus jamais. Donc, quand tu touches, tu sais que le mois, si j'ai eu 10 millions, les 12 prochains mois mois, tu ne vas plus jamais toucher 10 millions. C'est seulement 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et tout commence là-dedans. Là. Le tout-ci, vous n'allez plus tomber n'importe comment. Parce que tout c'est dans la maîtrise de ton esprit. Voilà. Et dit que tu as des dons spirituels, et toi tu viens de me dire que les gens rêvaient, ont rêvé, ils t'ont vu en train de faire des choses. Tu es une libératrice. Maintenant tu vas faire ton propre chemin. Quand Jésus savait qu'il était libre, il a, il a dû partir dans son propre désert. Tu vas devoir te convaincre toi-même que tu as les dons. Tu vas te convaincre que c'est toi que les femmes de ton service attendaient. Et se rééduquer, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu es habitué à une humilité. Carole. Carole Bakoko, ou c'est Bakoto. Voilà mon numéro WhatsApp. Et je vous dis encore, si tu as, il y a le 680, il y a le 693. Écris sur le 693. Et on vous dit, vous lavez avec le sel. Il y a certains de vos démons qui ne veulent pas que vos produits arrivent chez vous, je vous dis. Que tu peux faire quelque chose, ton boulot, tu es là, ce que tu fais là-bas, tu perds le temps, tu perds le temps, tu avoir une rage de réussir en toi pour toi-même d'abord. Tu es marié, ok, tu veux te marier, mm -hmm. tu hésites avant de répondre pourquoi, mm -hmm. tu ne mm -hmm. penses mm -hmm. pas que Je tu mérites sais de ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Hum. Je savais que c'était en termes d'années. Toi, tu crois qu'il faut le temps pour que tes choses se passent? Hein, hein? Pourquoi tu penses qu'il te faut toujours beaucoup de temps? Angèle Christelle, laisse l'argent là-bas, tu pars. La personne à qui tu as, tu as, tu as travaillé, là, laisse l'argent là-bas, tu pars. Certains agents que vous réclamez, vous devez laisser là-bas vous fuir, c'est mon pâté. Dieu n'est pas... Écoutez, comment on dit que le temps... Si tu as 100 millions aujourd'hui, tu peux acheter la maison. Non? Pourquoi est-ce qu'on t'a fait croire que tu dois attendre 10 ans pour acheter le terrain, construire, après les, les, les maçons te dérangent, après tu arrêtes le chantier, après tu attends... Pourquoi on t'a fait croire qu'il te faut 10 ans pour faire ça Pourquoi tu crois... Demain, tu peux, aller, tu, tu peux acheter la maison, non Pourquoi il n'y a pas la maison à Bidjan que tu peux l'acheter aujourd'hui, là Hein Donc ton problème, c'est quoi C'est l'argent d'abord, non Et la croyance, non Que tu crois que c'est possible, non Voilà ce qui vous bloque. Quand tu planifies les choses dans ta tête, tu te dis, OK, pour qu'on se marie, il faut d'abord qu'on fasse même 3 ans, le temps qu'on cotise, même un petit 4 millions. millions se fait en une semaine tu vois que tu avais la chance que tu te maries la semaine prochaine n'est-ce pas oui. <rire> je vais vous montrer vos barrières vous êtes la laisser ça donc tu t'es limité parce que quelqu'un t'a dit que pourquoi tu te maries tu dois attendre d'abord, depuis que tu attends là ça se passe comment tu attends toujours non tu attends toujours non oh c'est bien c'est bien je vais faire les mathématiques avec toi. Les mathématiques spirituelles. Il y a un souci. Le souci, c'est quoi? Oui. Tu as fait combien, as fait combien de temps que tu vois? L'autre est récemment. L'autre veut se marier avec toi quand? Il a dit, mais il n'a pas, pas fait. Ma chérie, on fonctionne avec les actions. On fonctionne avec les actes. Ouais, Seigneur. Même tes deux là, peut-être tu vas les, en, les envoyer au champ. Il hein. y un moment vous devez vous libérer de vos faux dragueurs. Hein. Il te parle, il te parle, tu ne vois pas l'action. Tu attends aussi. Ah, je suis là, j'attends. Um, Hé, yeah. hey, les femmes. Oh, oh, oh. Ouais, Seigneur. Ouais. Tu attends. Tu attends le premier là. Un autre vient aussi, il te faut aussi attendre. Il, il s'ajoute sur le premier. Et tu attends, toi. Quand on entend ta voix, tu es le genre que tu ne peux pas demander quelque chose. Tu vois, ça m'a dit que quand tu veux, tu m'épouses. Quand tu veux, n'est-ce pas Hein Ah Les femmes ici, là-haut. Hé, hé, Vous allez briser vos propres barrières. Vous allez briser vos barrières. Tu m'as dit pourquoi tu es à la maison, il fallait quoi Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la maison demain C'est ta tête d'abord non Et si tu avais l'argent non Qu'est-ce qui t'empêche de marier dans deux semaines Ta tête d'abord non Et si tu avais l'argent non D'accord. Quoi d'autre On attend avant de se marier. Ça fait 5 ans. Changez votre vibration. Si tu, tu as besoin de 5 millions pour te marier, en deux semaines, l'argent là va venir dans vos poches. Vous allez partir, vous marier avec. Est-ce que vous dormez spirituellement Vous dormez. Tu peux prendre le mortgage, le crédit bancaire pour acheter la maison. Tu payes ça en un an. Vous donnez leurs 200 000 euros là. 200 000 euros, vous payez en un an. Pas vos affaires qu'on dit qu'il faut payer ça pendant 25 ans. 25 ans. Hum. Hum. Et ouais où hum, hum. Moi, je paye me mes terrains en 4 semaines. Je me fixe comme objectif qu'il me faut le terrain là. 4 semaines, l'argent de ça va venir. C'est quoi ta barrière C'est où Tu peux avoir tous les dons, toute la puissance. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Par contre, quelqu'un n'a même rien, il n'a un don. Parfait, il n'a même pas. Il croit qu'il peut jusqu'à la rue, les frères, les gens, les gens se posent, ils passent. Parce qu'il mmh. croyait, lui. Donc vous là, que vous draguez, là vous sont, oh attends, oh, dans six ans on va se marier, dans six ans, c'est trop loin, c'est trop loin, on a trop de choses encore. Ouais, ça vous savez qu'en six mois, six mois, ta vie peut changer totalement. Nouveau mari, nouvelle maison, nouveau quartier, nouvelle voiture, nouveau pays. Quand tu es là, si quelqu'un prend, supposons que tu as 5 millions, tu te relooks, tac, tu vas faire ton shopping en une journée. Tu sais qu'il y a des habits à Abidjan pour, pour acheter, non Tu fais ton shopping une journée là, piang, tu achètes tes habits, tu peux acheter une voiture, bien. tu peux... C'est votre tête qui vous bloque. Et c'est l'action. Vous avez trop peur. Vous avez peur. Au pire des cas, tu vas mourir. Et si tu meurs on va t'enterrer Attends, au pire des cas tu vas mourir non Tu vas toujours mourir un jour non Alors pourquoi ne pas faire maintenant De toutes les façons on va tous mourir, vous qui m'écoutez là moi on, va, moi, on va tous mourir non Voilà, comment on est clair sur ça. C'est pour ça que quand dans la, la Bible quand la Bible parle que Jésus a vaincu la mort, Jésus n'avait plus peur de mourir. C'est pas du tout que les gens disent que non il est d'abord preuve. Non non non non. Jésus donc quand tu veux oh, tu vas mourir, Jésus n'avait plus peur de mourir tu as vaincu la mort, même des gens qui sont allés faire quelque chose contre toi là, eux me disent que donc à la fille, là elle est devenue trop courageuse. Hey Elle est devenue trop courageuse comme ça pourquoi Là voilà, elle veut construire sa maison en deux mois. Elle construit la première maison, la deuxième maison elle pas même acheter même seulement une fois faite. Tu construis la première maison, on te donne les mots de terre, la deuxième maison tu vas pas acheté. Je dépose 100 millions de noms et clés. Vous savez qu'il y a des gens qui vendent les immeubles, non? Donc, si tu veux, dans, dans deux semaines, tu, tu possèdes un immeuble. Tout est possible. Je veux que vous puissiez enlever de votre tête les limitations qu'on vous a données. Moi, ouais, je bénis les dîmes qui sont en train d'arriver. Là, Je bénis vos dîmes. Hein? Au nom de Jésus, je bénis. Vous devez comprendre Parfois, le gars avec qui tu sors, c'est ta limitation mentale qui fait que tu acceptes le genre de gars-là. Il n'a pas de classe. Quand on le voit, on demande juste c'est ton petit frère ou c'est ton fils. Et je joue avec lui. Ok, madame, votre fils est là. Votre petit frère est venu. Yeah, c'est mon gars. On a en train de te montrer que tu as. L'autre là, ce n'est pas ta pointure. Ce n'est pas ta part là-bas. Oh. Pardon, ah, attendez, d'abord, j'ai moi les choses à faire. Bye bye. Je vous laisse. Bye bye. Bye bye Facebook. Vous aimez trop ça. Bye. Mm -hmm. Facebook ne veut plus. Les gens, c'est là. Je peux faire la vidéo 24 heures. Ils restent, ils m'écoutent. Ils sont seulement sur Facebook. Concernant... Bye.